Donc la première partie de ma vie professionnelle, je l'ai faite en tant qu'instituteur pendant une dizaine d'années. Et pendant cette période-là, j'ai eu l'occasion de, de m'intéresser à tout le secteur vacances. Donc j'ai passé mon, mon BAFA, puis mon BAFD. Et en, ensuite, euh, j'ai eu l'occasion de former des animateurs, des directeurs, même des formateurs dans ce secteur-là. Et ça a été mon premier contact avec la formation des adultes. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré un, un personnage très, très attachant, euh, passionnant même. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de, de faire ce métier, de passer de l'enseignement des, des, des jeunes enfants à, à la formation des adultes. Euh, et dans une discussion où je lui demandais comment il était devenu ce, ce qu'il était, euh, il m'a dit qu'il sortait de faire une formation de, de formateur, d'ingénieur de formation, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, attiré. Et euh, dans le temps qui suivait, j'ai décidé de prendre un, un congé sans sol, donc euh, de quitter mon poste pour deux ans et d'aller suivre cette formation d'ingénierie de, de formation au Conservatoire euh, national des arts et métiers. Voilà, ça c'était... Euh, l'entrée dans, dans la formation des adultes. Euh, je suis revenu quelques temps, presque une année euh, en tant que remplaçant dans une école maternelle, jusqu'à ce que j'ai une, une opportunité d'intégrer euh, un groupe de, de formation professionnelle d'adultes euh, sur la région Midi-Pyrénées. Et j'ai passé euh, une bonne quinzaine d'années, d'ailleurs, en, en tant que formateur, responsable de formation, jusqu'à ce que jusqu le responsable le directeur du centre me propose un jour euh, le, le poste euh, d'ingénierie de formation puisqu'il était vacant suite au, au départ de mon pré prédécesseur voilà c'était la première occasion de faire euh, à, à, je dirais de, dans, dans des activités relativement complexes hein, ce métier qui m'avait euh, beaucoup attiré j'étais attiré par deux grandes activités dans, euh, dans la formation l'ingénierie d'une part et la formation de formateurs. Voilà poste que j'occupe aujourd'hui à, à, à l'université, j'en dirai à deux mots tout à l'heure. Donc... Euh... Cette entrée dans cet organisme de formation m'a permis, enfin, dans cette fonction d'ingénieur de, de formation, m'a permis euh, d'aller euh, au contact de différentes situations d'ingénierie, les unes vers les grosses entreprises, les autres vers euh, les petites PME, hein, les troisièmes vers le réaménagement de dispositifs euh, existants, jusqu'à ce que les hasards de la vie fassent que je croise euh, un autre personnage très important pour moi, Donc, euh, il s'appelle Michel Fournet, il des personnes. Ici, qui le connaissent à l'université. Il était à cette époque-là directeur de la formation continue. Et il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer sur un, un module de euh, systémique appliqué à la formation des adultes. C'est à cette occasion-là que j'ai mis un orteil dans le service de la formation continue. Et puis euh, le temps a passé et euh, après un orteil c'était deux, trois. Et puis euh, aujourd'hui je suis euh, à temps plein dans cette activité euh, essentiellement euh, tournée vers la formation des formateurs, au service de la formation continue. Et à l'intérieur de mes activités, il reste encore aujourd'hui quelques moments où je suis amené encore à faire de l'ingénierie. Voilà le parcours depuis l'école normale ancêtre de l'UFM jusqu'à l'université des services de la formation continue. Hein, le passage de l'enseignement au métier de formateur et d'ingénieur de formation. On va distinguer l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Euh, par la taille hein, de l'objet auquel on, on s'intéresse ou on s'attaque. De temps en temps, c'est un dispositif assez impressionnant. Et donc, euh, lorsque l'on a à concevoir l'ensemble d'un dispositif, on dit qu'on fait de l'ingénierie de formation ou de ingénierie de dispositif. En revanche, lorsqu'on travaille sur une, une séquence, hein, une journée ou deux journées de travail, on dit qu'on fait de l'ingénierie pédagogique hein, Et là, on est sur un seul contenu en se posant la question à la fin de mon intervention, qu'est-ce que je veux que mes stagiaires sachent, ou sachent faire Alors que sur l'ingénierie de formation, on se dit à la fin de la formation, à quel métier les ai-je préparés, à quelle transformation dans leur industrie ou dans leur service euh, euh, devront-ils faire face C'est cet ensemble de dispositifs qu'on a à prendre en considération, y compris les processus de recrutement, les processus d'évaluation, les processus de certification. Euh, y compris parfois euh, les documents pédagogiques, euh, les documents destinés aux formateurs, donc voilà, c'est un, un travail qui est beaucoup plus large, parfois beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd et qui se fait très souvent euh, en équipe alors que l'ingénierie pédagogique euh, va se faire, euh, on dirait, le prof, l'intervenant, le formateur, hein, chaque euh, personne ayant une étiquette différente hein, va faire la construction de son propre dispositif dans un, euh, une échelle un petit peu plus respectueuse restreinte en même temps ça reste quand même euh, complexe hein, euh, même si c'est pas à la même dimension les méthodes d'ingénierie euh, de formation d'adultes elles sont nombreuses et elles sont diverses euh, on peut partir de quelque chose d'existant et le faire évoluer. On peut partir euh, de quelque chose à concevoir de, de toute pièce. On peut partir euh, du public, de ses caractéristiques. Ou on peut partir de la finalité, c'est-à-dire euh, le métier auquel on prépare les gens, ou ce qu'ils auront à faire sur leur situation de travail. Et euh, de ce fait, les approches sont très nombreuses. Hein, les personnes qui ont théorisé euh, aussi. Donc c'est un, un vaste domaine euh, de recherche et de pratique. Aujourd'hui, là où je me trouve au service de la formation continue, pour prendre un exemple, je vais prendre celui du Dufresse euh, régulièrement avec Patrice Bouissière qui en a la responsabilité pédagogique. On est amené à reconsidérer ce dispositif. On n'a jamais fait deux fois d'affilée le même Dufresse on prend en considération par exemple le point de vue des stagiaires, on prend en considération par exemple le point de vue des, des financeurs. Donc quand on dit quelles sont les méthodes c'est aussi quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes, quels sont les éléments qui nous obligent à repenser un dispositif de, de formation. Le premier gros dispositif sur lequel j'ai travaillé dans, dans, dans l'organisme de formation dont j'étais salarié à cette époque là euh, concerner les salariés du CNES. Le, le CNES, à la fin des années 80, début des années 90, était confronté à un problème relativement délicat. Il avait des techniciens de très bon niveau qui, depuis 10, 15, parfois 20 ans, étaient reconnus dans une grande technicité, mais qui n'avaient pas fait les études, qui n'avaient pas le diplôme, de diplôme suffisant pour prendre des responsabilités dans l'institution et devenir cadre. Donc, ils ont imaginé euh, de concevoir une formation appelée passage cadre pour ces personnes-là. Donc, ils se sont euh, tournés vers cet organisme de formation et lui ont demandé de, de concevoir un dispositif. Donc, c'est un, un dispositif qui était assez lourd, puisque... Euh, on prenait une quinzaine de personnes, on, on les formait sur deux années consécutives, en raison de euh, 60 jours, hein, c'est-à-dire 30 jours par an, euh, deux fois 15 jours, trois euh, fois 15 jours, pardon, de semaine, sur des contenus. Les uns étaient techniques proches de leur métier, les autres étaient connaissances de leur institution, le CNES, et le troisième était des contenus de management, animer une équipe, euh, prendre en charge son budget, etc. Donc euh, cette formation euh, c'était pour moi une belle une belle opportunité de pouvoir presque dix ans hein, euh, la, la faire évoluer euh, chaque année, euh, euh, prendre en considération les caractéristiques publiques, les attentes de l'institution et voir d'une année sur l'autre quels étaient les ajustements qu'on pouvait euh, proposer. Euh, Sachant que sur la quinzaine de personnes qui euh, suivaient cette formation, il y en avait suivant les années, entre 9 et 12 qui étaient diplômés, les autres pouvant revenir à hein, représenter à la session suivante hein, leur projet pour euh, atteindre le statut de cadre à l'intérieur du GNES. Voilà, ça c'était un, un premier projet. Le deuxième, je pourrais le prendre dans l'industrie. Donc, dans la région Midi-Pyrénées, avant d'avoir l'entreprise EADS, on avait l'aérospatiale. L'aérospatiale était confrontée à peu près à la même époque, hein, dans les années, début des années, fin des années 80, début des années 90, à la situation suivante. Tous les responsables de, de projets, les responsables d'unité, étaient aussi des ingénieurs, experts en technique, mais qui ne maîtrisaient pas tout à fait euh, la, la partie économique, financière, budgétaire, contrôle de gestion. Donc ils se sont trouvés tournés pardon, vers cet organisme et euh, lui ont demandé de concevoir euh, bon, bah, un projet euh, qui était la mise à niveau de ses responsables d'unité sur la partie euh, gestion finance contrôle de gestion. Donc à la fois l'initiation pour les gens qui ne connaissaient strictement rien, à la fois du perfectionnement pour les gens, les personnes dont c'était l'activité régulière et de suivre euh, le, le, le, les budgets des, des chantiers en cours, et à la fois sur une dimension spécialisée ou de perfectionnement pour les responsables des, des grandes unités. Donc euh, ce projet a, a demandé à cet organisme de formation euh, ben, de former ses formateurs puisqu'il n'était pas question que une une personne étant malade, on annule la formation. À certains moments, les groupes étaient tellement importants qu'il fallait pouvoir dupliquer à l'identique deux ou trois ou trois groupes avec les mêmes contenus, les mêmes méthodes. De concevoir des supports pédagogiques, tous les stagiaires avaient strictement les mêmes supports aérospatiaux, les mêmes exercices, etc et les intervenants approcher les contenus avec les mêmes méthodes. Donc voilà, un bel exercice d'ingénierie qui lui aussi a évolué au fil des années, sachant que c'est à peu près 500 personnes qui ont été formées, à raison de 50 personnes par an, sur un dispositif de, de cette nature. Qu'est-ce que je pourrais décrire d'autre Peut-être une, une, petite, une petite PME, hein, petite par la taille, mais qui avait une activité sur l'ensemble du territoire français, et qui s'intéressait en particulier à tout le matériel qui est euh, connexe au, au rein artificiel. Hein. Donc, euh cette entreprise existe toujours. Elle est euh, sur la région toulousaine, pas très loin de, de la Bège. Elle travaillait en relation avec euh, une unité qui fabriquait du, du, du plastique euh, qui était dans le Lauragais, à, à 30-40 km de Toulouse. Et euh, le directeur maîtrisait parfaitement bien ses produits. En revanche, la diffusion sur le territoire national était assez difficile. Donc il nous a demandé... Et puis moi qui étais particulièrement chargé de ce type d'activité, tout ce qui touchait la communication, le management de la commercialisation, c'était moi qui en avais la charge. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait, qu qu pouvait faire face à ce problème. Donc on lui a proposé de former son directeur commercial et toute son équipe commercial pour analyser les méthodes qu'ils avaient mises en place et euh, rationaliser cette approche-là avec à la fois une dimension de management, à la fois une dimension commerciale de communication et à la fois une dimension de gestion. Voilà, donc ça c'était un petit exercice d'ingénierie très, très intéressant. Euh, je pourrais prendre l'exemple du, du, du frais hein, dont je, je m'occupe aujourd'hui. On a dit deux mots euh, tout à l'heure en parlant de, de Patrice Bussière qui en avait la responsabilité. On a été amené il y a quelques années, pas très longtemps, à repenser ce dispositif. Il était conçu en euh, deux années consécutives, à la fois pour les demandeurs d'emploi et à la fois pour les salariés en entreprise. Et puis euh, les financeurs, le conseil régional, d'un côté la GFIP qui s'occupe des salariés travailleurs handicapés, euh, ou demandeurs d'emploi plutôt travailleurs handicapés, nous ont dit qu'on ne peut plus financer des actions euh, sur deux ans. Donc euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour un dispositif de cette nature Donc on était dans une situation inconfortable, on va dire ça comme ça. Et avec euh, Patrice, donc, on a imaginé transformer ce dispositif sur un an et demi alors qu'il était sur deux pour les, les salariés, à raison d'une semaine par mois, avant il y avait quatre jours et un jour de travail personnel. Et pour les demandeurs d'emploi, il fallait trouver une solution en un an. Donc on a décidé de mettre une semaine par mois la même que pour ceux qui étaient salariés et de les faire venir trois jours euh, la semaine suivante de manière à ce qu'ils puissent avoir l'intégralité de la formation sur un an, et ceux qui étaient salariés en, en entreprise avaient le même contenu de janvier à juin l'année suivante. Donc voilà, un aménagement, bon ça c'est difficile de décrire ça comme ça, hein, une explication orale, mais un aménagement d'un dispositif pour le rendre à peu près aussi performant euh, dans la dimension pédagogique, formative, et euh, acceptable pour les financeurs. Donc voilà, l'ingénierie ça peut être euh, ça aussi. Euh, Peut-être un dernier exemple, euh, ou deux derniers exemples. Le premier qui m'a euh, intéressé, qui m'a vraiment donné envie de faire l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de formation, pardon, c'était euh, Bertrand Schwartz. Donc quand j'ai fait la formation de, de formateur, ingénierie de formation au CNAM, donc, euh, un de ses euh, collaborateurs est venu présenter le dispositif qu'ils avaient mis en place à la QCS de Nancy à la fin des années 70, début des années 80, au moment de la grande crise de la sidérurgie. Et ils avaient mis en place, donc, euh, c'est un énorme dispositif pour euh, former l'ensemble des euh, mineurs, des métallurgistes du bassin Lorrain qui devaient euh, aller vers de nouveaux métiers avec des parcours individualisés, hein, avec la possibilité d'obtenir une nouvelle qualification, en même temps d'être diplômé, et euh, tout ça avec euh, une, euh, une organisation la, la plus souple, la plus permissive possible. Donc c'était euh, une énorme machine. Là, on voit bien pourquoi on utilise parfois le terme ingénierie. Le deuxième exemple qui me fait euh, sourire, parce que quand, quand j'ai vu cette chose-là, je, je me disais, mais qui est-ce qui fabrique des choses pareilles Donc, euh, c'était dans le, le secteur euh, pétrolier. Et quand on, on vend euh, un site d'exploitation pétrolière ou un site d'exploitation de gaz, hein, dans le Sahara, dans le sud de l'Algérie, il y a nécessité à former... En même temps qu'on va installer euh, le système d'exploitation euh industrielle, nécessité à former toutes les personnes qui vont le faire fonctionner et qui vont en assurer la maintenance. Alors il faut imaginer qu'un site de gaz s'est planté en plein milieu du Sahara, hein, que les seules personnes qui peuvent en faire la maintenance, eh ben, elles arrivent à d'autres chameaux et elles parlent un langage assez éloigné du nôtre. Voilà, les ingénieurs de formation, ils viennent se poser la question de, je vous vends l'exploitation de gaz, mais en même temps, je vais former voilà, les, les Touareg du coin à venir assurer euh, la maintenance des vannes Etc. Voilà, donc ça c'était. Bon, c'est le côté assez attachant de ce métier, c'est qu'il est toujours nouveau, différent. Il n'y a pas beaucoup de répétitions, chaque situation est différente des autres. Voilà, peut-être à travers ces quelques exemples, hein, donner une idée de quest ce que ça peut être l'ingénierie de formation.